Comment financer la rénovation énergétique de votre logement Préserver l'environnement et vos économies, c'est tout à fait possible. Et cela, quel que soit votre projet, pour favoriser les économies d'énergie de votre logement. Société Générale Nouvelle-Calédonie est à vos côtés pour vous aider à les financer. Que cela soit pour votre résidence principale, secondaire ou locative, et à des conditions avantageuses. Tout d'abord, le coût, puisqu'en effet, le taux est moindre que celui d'un crédit à la consommation classique. Ensuite, vous avez la flexibilité. Vous pouvez emprunter des 500 000 francs sur une durée qui va de 12 à 84 mois, et cela sans faire d'apport. Ensuite, la rapidité. Puisque vous pouvez avoir un accord de principe quasiment immédiat, il est fond sous 8 jours sur votre compte selon la date d'acceptation de l'offre. Et pour finir, vous conservez votre épargne. Chez Société Générale Nouvelle-Calédonie, nous sommes partenaires du dispositif Credo sol Nous vous aidons à financer vos chauffe-eau solaires sans augmenter votre budget actuel. Grâce au dispositif Credosol, sol vous bénéficiez de conditions encore plus avantageuses et simplifiées. J'espère que tout cela vous a permis d'avoir une idée plus claire quant au financement de vos équipements éco-responsables. Maintenant que nous avons fait le tour du financement, nous allons parler de la protection. En effet, vous pouvez trouver dans notre contrat habitation l'option énergie renouvelable. Elle vous permet de protéger vos installations et notamment en cas de cyclone. En agence ou à distance, c'est le bon moment pour solliciter votre conseiller et discuter avec lui. De vos besoins. Société Générale Nouvelle-Calédonie est à vos côtés pour vous aider à financer vos projets énergie verte.